Ouya, Ouya, Auntie Papa, oh. Auntie Papa, oh. Auntie Papa, oh. Auntie Pas fait, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne vas-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, mon Dieu. Tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui te signifie si difficile? ça n'existe pas? Ça ne peut jamais exister. Non, jamais tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Oh. Ça ne peut jamais exister. Oh. Selon ta présence, pour moi, -ce que tu, tu que le fais maligner. Parce que tu ne ressembles pas à un Dieu qui change. Oh qui te connaissent ah, et font confiance dans vos chevaux, aux chars du combat par le de fer, que personne ne mm. l'emporte car... oh, par cœur, non Ma confiance c'est toi, rien n'est tard impossible, ça ne peut jamais exister oh. selon ta connaissance, et ta volonté pour moi si je dis tu le fais, je dois juste m'aligner parce que tu ne ressens pas Chansons d'amis Ce qui te connaît Te feront confiance Nos chevaux Au char de combat Dans le droit de faire Personne ne l'emportait En cas où Ma confiance c'est toi Viens me t'aider Un fil bleu Ça ne peut jamais exister Oh Shalom, shalom, Adorateur, adoratrice Je m'excuse de l'heure à laquelle je prends je suis Ayam Sokro en mission et j'ai un problème de réseau. Et je pensais que le relais avait été pris, mais je pense que tout rentre dans le plan de Dieu. Il avait certainement prévu que ce soit moi qui conduise l'adoration forcément aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons rendre gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci de ce que tu permets que je sois sur cette plateforme. Merci de ce que tu permets que je puisse conduire ce moment d'adoration. Merci parce que Seigneur, c'est... C'est forcément moi qui devais conduire aujourd'hui. C'est peut-être pour ça, Seigneur, que tu m'as permis que personne d'autre ne le fasse à part moi. Je bénis ton nom et je me laisse conduire. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié et que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, de mettre dans ma bouche un message pour quelqu'un, un frère, une soeur, ou encore même, Seigneur, tu peux me parler à moi-même, au travers de moi-même. Merci, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Adorateur, adoratrice, aujourd'hui je pense que je vais faire assez court parce qu'il s'est fait tard et je souhaite que euh, chacun de nous, chacun de nous va aller se reposer pour entamer la journée de demain. Donc je vais aller directement à un sujet qui m'est vraiment passé au cœur, mais bien avant ça, je voudrais que nous fassions une courte prière pour ce mois de novembre. Vous savez, ce mois de novembre est déclaré comme le mois de novembre bleu. C'est le mois de novembre bleu contre le cancer de la prostate. Je voudrais que nous puissions prier. Prier pour toutes ces personnes qui ont le cancer. Que ce soit le cancer de la prostate pour lequel nous sensibilisons. Mais toute forme de cancer. Que nous puissions élever la voix pour, pour confier toutes ces personnes qui souffrent à l'éternel, notre Dieu de roi. Père éternel, Dieu de roi, nous te rendons toute la grâce. Papa, je te confie toutes ces personnes qui souffrent d'un cancer, peu importe le type. C'est vrai que papa, dans ce mois, nous, nous, nous luttons le cancer de la prostate. Le mois dernier, c'était contre le cancer du sein. Mais Seigneur, cancer ou pas cancer, c'est toi qui règnes au-dessus de tout. Je prie, Papa, que tu opères un miracle dans la vie de toutes ces personnes qui sont atteintes de ces maladies. Que la guérison soit leur partage. Papa, visite-les là où ils sont. Visite tes enfants, Seigneur. Nous avons tous un parent, nous avons tous un ami, nous avons tous quelqu'un qui souffre de cette maladie. Seigneur, je prie au nom de Jésus que Papa, tu leur donnes un nouveau témoignage en les visitant afin que la guérison soit leur partage maintenant, même au nom de Jésus. Seigneur, tu es capable. Ce qui est impossible aux hommes, Papa, pour toi, c'est possible. Alors, je crois fermement que Papa, si tu dis un mot dans la vie de quelqu'un qui traîne cette sale maladie, Papa, la guérison va s'opérer. Et donc, je prie, Seigneur, que tu lui apportes une guérison à une personne qui se trouve de cette maladie, à une personne qui a un parent qui a un père qui a un frère qui une... papa que toute maladie oh papa soit déracinée au nom de jésus merci éternel Sois glorifié amen adorateur je bénis vraiment le nom de l'éternel qui, qui comme j'ai dit tout à l'heure me donne la grâce de pouvoir conduire ce moment d'adoration dans, dans, dans sa présence nous sommes aujourd'hui le 4 le 4 novembre, pour ceux qui sont à l'étranger, on est déjà le 5, mais nous sommes le 4 novembre. Et nous sommes le premier jeudi du 11e mois. Le premier jeudi. La Bible nous dit que le 11e mois est un mois prophétique. C'est un mois prophétique. Shalom, maman, eh, maman Victorine, Angelina, eh, Angélie, Angélique, bonjour, que Dieu te bénisse également. Le chiffre 11 est un chiffre prophétique. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, euh, 1 à 16, je ne vais pas lire, je vais résumer. Il nous dit qu'au 1e mois, l'éternel s'est adressé à Zacharie. Il dit également dans le livre de Deuteronome 1, 3, qu'au onzième mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon ce que l'éternel lui avait dit. Donc on comprend à partir de ce qui a été dit, j'ai diminué un peu la musique, on comprend à partir de ce qui a été dit que ce onzième mois, c'est un mois où l'éternel va s'adresser à quelqu'un. C'est un mois où quelqu'un va recevoir un message de l'éternel. Je veux donc dire à un homme ou à une femme connectée sur cette plateforme, en l'occurrence aux adorateurs adoratrices, sur cette plateforme, d'être sensible dans ce 11e mois. Vraiment être sensible et être attentif à la voix de Dieu. Être attentif parce que l'éternel est en train de programmer quelque chose. L'éternel est en train de... Il est en train de préparer quelque chose. L'éternel est en train de faire quelque chose d'assez extraordinaire pour un adorateur et pour une adoratrice sur cette plateforme. Donc, il faudrait que nous soyons assez sensibles. Ton papa, ton papa, maman Victorine, est en train de préparer quelque chose d'assez extraordinaire pour toi dans ce 1e mois. Et je prie qu'au nom de Jésus, et je déclare que les prières que tu as eues depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, que l'éternel réponde à tes prières maintenant. Je prie également dans le nom de Jésus que toutes tes sémences, toutes tes offrandes, toutes tes dîmes, aujourd'hui portent des fruits dans ce 1e mois, dans ce mois de novembre au nom de Jésus que tous les moments de jeûne, que tous les moments d'adoration, où nous nous sommes retrouvés sur cette plateforme, que tous ces moments, la porte la, que ce soit le moment de la récolte, que les portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Parce que comme, shalom, shalom, shalom, shalom, parce que comme je le dis, c'est le temps de la récolte. Nous sommes au moment de la récolte. Nous sommes au moment, c'est la saison de la récolte. Tout ce que tu as sémé, tu veux dire à un adorateur, une adoratrice sur cette plateforme, tout ce que tu as pu s'aimer à ah, notre Dieu est merveilleux, tout ce que tu as pu s'aimer depuis le temps, c'est dans ce mois que tu vas récolter ça. Parce que nous avons un père qui n'est pas injuste. Nous avons un père qui est merveilleux. Nous avons un papa n'oublie pas, nous avons un papa vraiment formidable, ce dieu de gloire, l'éternel des amis le lion de la tribu de Juda. ce dieu qui veille sur nous, ce dieu qui, qui veille à sa parole pour l'accomplir, celui-là qui dit qu'il va le faire, c'est un papa responsable que nous avons donc si donc tu penses si tu penses que parce que l'année est en train de tirer à sa fin, ah nous sommes rentrés dans le mois de novembre, depuis là on est dans le mois de novembre et puis les choses là semblent ne pas être en train d'arriver si c'est ce que tu penses, je veux te dire aujourd'hui que cette parole c'est pour toi ne te laisse pas distraire par le fait que nous sommes arrivés au mois de novembre non non non, le mois tient à sa fin et puis depuis là les paroles qu'on a déclarées pour toi dans le mois de novembre ne s'accomplissent pas le mois tient à sa fin et puis les gens t'ont dit que cette année c'est une année d'accroissement, on t'a dit que cette année là tu vas faire ceci Tu vas te marier Tu vas enfanter Tu vas Et depuis tu ne vois pas Et tu es désespéré Je vais te dire Oh moi je vais te dire que c'est le contraire. L'Éternel est en train de préparer pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour un adorateur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, maman Georgette. J'ai une très, très, une, une nouvelle extraordinaire. L'Éternel va t'adresser une parole. De la même manière qu'il s'est adressé à Moïse au, au 11e mois. De la même manière qu'il s'est adressé à Zachariah dans ce 11e mois. Il va aussi s'adresser à un adorateur, à une adoratrice sur cette plateforme. Il va aussi parler à quelqu'un. Il va envoyer un message à quelqu'un sur cette plateforme. Alors, je vais dire à quelqu'un de ne pas se laisser distraire il ne faut pas se laisser disser. il faut rester focus sur le Dieu que nous servons il faut rester focus sur le roi des rois il faut rester focus sur l'éternel des amis, il n'a pas dit son dernier mot, il est le maître du temps et des circonstances, il sait quand il fait, il sait quand le moment pour lequel il doit programmer ce qu'il a prévu pour toi, donc ne te laisse pas distraire avec le fait que par un moment donné, on va dire non on est vers la fin de l'année les sorciers sont tentés, les sorciers peuvent être en train de sauter, ils peuvent être en train de faire ce qu'ils vont faire, mais j'ai dit que ton papa dit qu'il va s'adresser à toi dans ce onzième mois. C'est le mois de la récolte. Toutes tes sémences, aujourd'hui tu vas les récolter. tous tes mois de sacrifice, c'est aujourd'hui que tu vas les récolter. Dans ce onzième mois. Dans ce onzième mois. Je dis, tu vas les récolter. Et il y a un cantique qui dit Elishama. Le cantique qui dit Elishama prend vie aujourd'hui. Elishama. Est-ce que tu te souviens de ce cantique ne regarde pas ma voix, je suis fatiguée, je suis en mission. Mais je dis, c'est cantique qui dit Elishama. Shama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai pleuré, Jésus m'a entendu. Jésus m'a répondu. Son nom est Il chama. Il chama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Chama. Hé, maman, je jette ça, c'est pour toi. Quand tu as pleuré, Jésus t'a entendu. Jésus t'a répondu. Son oh. nom est Élie Chama. Saka, ça, ça c'est pour toi. Quand j'ai crié, mon Dieu t'a entendu. Mon Dieu t'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est chama Son nom est Elishama. Son nom est Elishama. Il entend nos cris. Il entend nos prières. Et il entend depuis janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre et novembre Il a entendu le pleur de chacune des personnes que nous sommes Il a entendu nos frustrations Il a entendu, il a vu nos sacrifices Il a vu qu'étant fatigué de nos missions Nous venons nous arrêter sur cette plateforme Pour pouvoir conduire Nous venons vous mettre la pour exhorter. Nous venons partager l'évangile avec lui Nous venons parler de lui Nous venons parler de ses bienfaits Nous venons témoigner de sa puissance et de sa grandeur et parce que nous le faisons, l'Éternel voit et il dit que c'est maintenant le moment de la récolte. C'est maintenant qu'il s'adresse à nous et qu'il a un plan pour nous. Et donc, je veux dire à quelqu'un, je le répète, comme à Moïse, comme à Zachariah, l'éternel veut parler à quelqu'un l'éternel veut parler à un adorateur l'éternel veut parler à une adoratrice aujourd'hui et maintenant l'éternel veut parler, et comme j'ai dit ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit il faut rester focus c'est le mois pendant lequel l'adorateur, adoratrice. oh je dis, je veux te dire c'est le mois où tu dois rester en méditation tu dois rester dans la présence de Dieu tu dois prendre des temps de jeûne tu ne dois même pas rater un seul moment d'adoration j'aurais pu dire ah, le temps est passé, on avait programmé mais Vu le temps, il faut passer. Mais je dis que même s'il est à minuit, même s'il y a une seule personne qui est connectée, je vais me connecter. Pourquoi? Parce que notre Dieu, l'Éternel, demande à ce que ce mois nous soyons focus sur lui. Nous ne soyons pas distraits. Le temps, les circonstances, la connexion, rien ne va nous distraire. Rien ne va nous empêcher de rentrer dans le moment prophétique qu'il a prévu pour nous. Rien ne va nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Rien ne va nous empêcher de posséder ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alors dans ce, dans ce 11e mois, je veux dire à quelqu'un de rester focus. Quelqu'un de rester focus. Rester focus, focus, focus, focus. Parce que notre Dieu, notre Dieu est en train d'agir. Il prévoit quelque chose de glorieux. Il prévoit quelque chose d'extraordinaire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Qu'elle soit élevé au nom de Jésus. Et Seigneur, merci Seigneur. Mon Dieu, rien n'est impossible, rien n'est impossible, rien n'est impossible Seigneur, rien n'est impossible, je veux dire à quelqu'un qu'il faut que tu ne pas, cest à dire que dans ce mois, il ne faut, faut pas arrêter de louer notre Dieu, je l'ai expérimenté, des témoignages vivants, je l'ai expérimenté et chaque jour davantage, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, l'éternel des amis, il est tout puissant. Maintenant même, maintenant je vais dire à quelqu'un de se lever, peu importe ce qui se passe, peu importe les tourments, peu importe le vent que tu entends, peu importe, je vais dire à quelqu'un, qu'importe ce qui se passe, lève-toi, lève-toi et mets-toi à danser, lève-toi et puis mets-toi, mets, reste dans l'adoration, ne rate pas de moment. Et sois, sois attentif, sois attentif à la voix de l'éternel. Parce que tout ce que tu lui as demandé, il est en train de te le préparer. Il faut seulement que tu restes focus. Il faut follement que tu restes focus et que tu sois attentif à ce qu'il te dit. Il faut que tu restes focus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu éternel. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que tu permettes que nous soyons concentrés. hors de nos chemins, tout ce qui est distraction, papa. Tout ce qui est distraction, Seigneur. Enlève de nous tout ce qui est distraction, Seigneur. Ah, papa Merci Seigneur Jésus, nous t'appelons papa. Yahweh, c'est toi qui es le Dieu grand. C'est toi qui m'as gardé depuis tout ce temps. C'est toi qui permets, tu veilles sur ta parole. Et je sais que ce que tu dis, tu vas le faire. Ce que tu dis, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu, le Dieu qui a dit par le passé, qui a fait. Et tu le dis qui va continuer à faire pour chaque adorateur. Chacune des personnes sur cette plateforme, papa, t'a exaucé une pied. Chacune des personnes a crié à toi. Et chacune des personnes espère en toi. Et Yahweh, nous sommes convaincus que dans ce onzième mois, que ce mois, papa, qui est censé être le mois de la récolte. Je dis qu'il est la récolte parce que le 12e mois sera le mois de la célébration pour quelqu'un. Ça sera le mois de la célébration pour quelqu'un. Oh, merci, mon Jésus. Merci, papa. Sois élevé. Sois élevé. J'ai dit, adorateur, soyons attentifs. L'éternel veut nous parler. L'éternel veut nous parler. Il a un message particulier pour une personne de façon particulière il a quelque chose, peut-être que tu traverses une situation où, là où tu te trouves là, tu t'es dit tu veux abandonner c'est trop pour toi, la pression est trop, la, personne est, la pression est levée, tu veux abandonner tu n'en peux plus, mais je dis que c'est là que je suis en train de te dire que l'éternel prévoit quelque chose pour toi l'éternel prévoit quelque chose pour toi dans le livre Exode 2 je crois, Exode 2, les versets 2 on nous, parle de, on nous parle de de Moïse la Bible nous dit que Moïse la mère de Moïse a enfanté. Elle aima son fils. Elle ne voulait pas s'en séparer. Mais parce qu'elle était, était contrainte, elle a dû laisser partir l'enfant. Elle a dû laisser partir Moïse. Et la fille de Pharaon a, a récupéré Moïse. De sorte à ce que Moïse rentre dans l'accomplissement de sa destinée. J'ai dit que si tu restes focus et que tu déposes à tes pieds. Elle l'a déposé sur le Nil, Moïse. Elle a déposé le bébé sur le Nil. Si toi aussi tu viens déposer tes difficultés, si toi aussi tu viens déposer ta peine, si toi aussi tu viens déposer tes challenges au pied de Christ là présentement, tu verras que ce 11e mois, ah, j'ai dit que tu verras que le 11e mois la main de l'Éternel va se lever sur toi. Tu verras que dans son 11e mois, le ciel va se lever sur toi. Tu verras que l'Éternel va envoyer quelqu'un vers toi, une personne qui va t'aider à porter ce fardeau, une personne qui va t'aider à rentrer dans cette destinée glorieuse. C'est ce que je veux dire. Quelqu'un ce soir, je veux le dire à un adorateur. Je veux le dire à une adoratrice ce soir. Il y a quelque chose que l'éternel prévoit pour toi. Soyez focus, soyez attentif. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être assez long comme je l'ai dit parce que euh, il a dû avoir une incompréhension. Mais je voulais que ce soit nous nous méditions sur le fait que le 11e mois ne peut pas être un mois où on est stressé parce que plein de fois plein de fois, on est stressé par la fin d'année parce qu'on s'est dit, il y a des réclamations sur nos vies, il y a ceci, il y a cela. Mais je dis que ces réclamations-là sont à nous au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a dit que c'est dans ce 11e mois qu'il va accomplir quelque chose pour toi. Il a déjà dit ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Jérémie pouvait dire dans le, dans, le, dans le chapitre 33 au verset 14, Jérémie dit que l'Éternel veut accomplir quelque chose. Il va accomplir ce qu'il a dit pour ta maison. Il va accomplir ce qu'il a dit pour ta famille. Il va accomplir ce il a dit pour, pour, pour, pour, pour, pour tes enfants. Il va accomplir ce qu'il a dit pour ton travail. Il va accomplir ce qu'il a, qu a, qu a dit dans ta santé. Il va accomplir ce qu'il a dit pour ton foyer. Il va accomplir ce qu'il a dit dans ta santé. Il va accomplir ce qu'il a dit dans tes finances. L'Éternel va accomplir ce qu'il a dit. Il veut l'accomplir. Alors pourquoi est-ce que tu es en train de douter Pourquoi est-ce que tu es en train de stresser Parce que nous sommes, en, nous sommes déjà en novembre. Ah Seigneur, en novembre. Depuis ce qu'il a dit là, ça n'arrive pas. Ah, c'est que le gars l'a dit, est-ce que c'est vrai Mais je dis, est-ce que tu connais notre Dieu C'est le Dieu du tout à coup subitement. C'est celui-là qui agit. C'est celui-là qui fait. C'est celui-là qui ne regarde pas. Oh, oh. Oh, qui ne regarde pas l'émotion des gens. Ils il s'en fout qu'il ne reste une minute. En une seconde, il est capable de transformer ta vie. En une minute, il est capable de te repositionner. Il est capable de le faire. Il est en train de programmer quelque chose. Il est le potier par excellence. Il fait toutes choses à merveille. Il fait des choses de façon glorieuse. Il fait des choses de façon extraordinaire. Il est celui-là. Il est celui-là qui essuie tes lames. Il dit que dans ce 11e mois, il va te donner l'occasion de sorte à ce que quand tu rentres dans le 12e mois, tu sois dans la célébration. Parce que ce 12e mois, ça ne sera que le moment de la célébration au nom de Jésus, ça ne sera que le moment de la célébration eh hey, merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu prépares quelque chose. Tu prépares quelque chose pour reine Angélique. Tu prépares quelque chose pour Maman Georgette. Tu prépares quelque chose. J'ai dit, il y a un adorateur sur cette plateforme. Marina est là, papa. Tu prépares quelque chose. Tu ouvres le port du mariage dans sa vie au nom de Jésus. J'ai dit que papa, c'est le mois de la célébration. J'ai dit que papa, ça c'est s'est pleuré. C'est le moment où tu es su ses larmes. C'est le moment où tu papa, tu entraînes lui. Tu vas lui envoyer un message, quelque chose de particulier, où tu vas envoyer vers elle un particulier. Un partenaire, partenaire quelqu'un qui va l'aider à l'autre dimension de ce que tu as prévu dans sa vie, au nom de Jésus. Je dis que papa, c'est le, le mois où tu vas faire quelque chose pour l'acte. Papa, quelque chose, le mois où, oh, il dit Seigneur, là, tu chanté, il t'a adoré, il a s'aimé, papa. J'ai dit, c'est le mois, ce 11e mois, papa, tu prépares quelque chose de particulier pour l'acte. Quelque chose, papa, qui va lui donner un nouveau cantique, quelque chose qui va le faire pleurer de joie, quelque chose qui va lui faire dire non, ce Dieu-là, il est fantastique. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là, qu'est-ce qui est impossible Il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est pour ça que depuis, je ne fais que continuer. continuer, continuer ce, ce, ce cantique version française, version française, qui dit qu'il est, il est le Dieu qui fait tout. Ce qu'il dit, il le fait. Ne doute pas. ôte le doute de ton cœur. ôte le doute de ton cœur. Dans ce mois de novembre, prends des moments de retraite. Toi seul, n'attends pas qu'il y ait des gens auprès de toi. Prends des, des moments tout seul et demande à Dieu. Demande-lui les orientations. Dis-lui que tu veux entendre sa voix de façon audible. Dis-lui qu'il te donne les orientations. Dis-lui, il a quelque chose pour toi. Il a un message particulier à te donner. Un message particulier à demander. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester concentré, de rester focus. De ne pas te laisser distraire. Prends des moments d'isolement. Prends des moments d'isolement dans ce 11e mois. Parce que dans ce 11e mois, je dis, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu as voulu avoir Qu'est-ce que tu as demandé à l'éternel Qu'est-ce que tu lui as demandé depuis janvier Chaque soir quand tu dors, qu'est-ce que tu demandes à l'éternel Moi, mon Dieu, le Dieu que je sais, le Dieu que je loue, mon papa, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu. Il fait les choses de façon extraordinaire. Qu'il te donne, qu'il te donne, la Bible dit que c'est que l'éternel donne ne souffre d'aucun chagrin. Il est le Dieu qui donne et il n'y a aucun chagrin derrière. Donc quand mon papa veut te donner là, il veut te donner pour que la chose soit bien. De sorte que quand tu la reçois, tu sois dans l'allégresse constante. Que tu sois dans la joie de façon permanente. Il ne peut pas te donner un mariage dans lequel tu vas être, tu vas être triste. Ce n'est pas possible Il ne peut pas te donner un enfant qui va être vagabond Il ne peut pas te donner un enfant qui va être handicapé Il ne va pas te donner une entreprise qui va te faire souffrir Il ne va pas te donner une épouse qui va te maltraiter Il te donne les choses de façon glorieuse De façon très bien Ah Angélique Ton Dieu est tout simplement magnifique Je conviens avec toi et je le confie Il est le meilleur, il est le best Il ne te donne pas les choses Donc il prend le temps de préparer Il prend le temps de préparer Et quand tout est prêt il te parle comme il a parlé à Zacharie. Il te parle comme il a parlé à Moïse. Il a donné des instructions à Moïse pour, pour les enfants d'Israël. Parce que c'était le moment. Et on était dans le 11e mois. On était dans le 11e mois. Mais toi, toi qui es co-héritier de Christ. Toi qui es fille du Très-Haut. Toi qui es la fille du Roi des Rois. Toi qui es le fils du Roi des Rois. Toi qui es son enfant. Toi qui es un prince. Toi qui es en alliance directe avec le Dieu de gloire. Il va te parler clairement. Mais seulement, je veux que tu restes focus. Je veux que tu restes concentré. Je veux que tu restes concentré. C'est vrai que dans cette fin d'année, il y a des réclamations. Mais je dis que le sang de l'agneau est plus fort que tout. Le sang de l'agneau est plus fort que tout. Le sang de l'agneau annule toutes ces réclamations. Je dis... Le nom de Jésus est au-dessus de toute chose. Donc, oublie tout ça. Et toi, commence à célébrer. Parce que le diable veut se nourrir de ta peur. Mais toi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais qui est en toi. Il dit ne craignez rien. Il dit de ne pas craindre. Il t'a dit à mettre Combien de fois dans la Bible, le Seigneur nous dit ne craignez pas Il dit de ne pas craindre. Et moi, je vais te dire que tu ne vas pas craindre. Tu ne vas pas craindre. Ah là, tu es à la bonne place. Je dis que le c'est mon Dieu qui a permis que je prenne la parole ce soir. J'ai dis que nous sommes le premier jeudi de ce mois de novembre. Le Seigneur m'envoie te dire, il faut arrêter de te stresser le fait qu'il y a un esprit de mort qui roule dans ta famille depuis. J'ai dis que ça, là, ça a déjà échoué au nom de Jésus. Il dit de te dire de rester sensible à sa voix. Reste sensible à ta voix Il va te parler d'une manière différente Il peut te parler au travers de ma voix Il peut te parler au travers de la voix de Maman Angelina. Il peut te parler au travers de la voix de Maman Cathy. Il peut te parler au travers des cantiques de Latte Il peut te parler au travers des Saka Il peut te parler au travers de Maman Dobré Il peut utiliser quelqu'un pour te parler Et ça sera la réponse à ta, à ta requête Ça sera une réponse Il peut envoyer pour toi quelqu'un, il va te demander d'aller sur le chemin là, le chemin que tu vas prendre il va t'envoyer ton partenaire de vie il va t'envoyer ton conjoint, il va t'envoyer ta conjointe. il va t'ouvrir t'envoyer une opportunité d'affaires, peut-être que le projet sur lequel tu es en train de partir là, tu l'as mal orienté mais si seulement tu peux rester attentif à la voix de l'éternel, ce Dieu qui parle, vous savez notre Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas mort, il est vivant il répond, quand tu lui parles il répond, maman Georgette je sais que tu ne crois pas, tu ne crains pas parce que tu es la chouchou de l'éternel, tu es la chouchou de l'éternel, tu n'as pas à craindre tu n'as pas à craindre mais le Dieu de toi papa merci merci papa parce que tu prépares quelque chose je dis que nous allons rentrer dans le mois de décembre dans la célébration nous allons rentrer dans le mois de décembre dans la célébration il y a quelqu'un qui est en train d'abandonner le Seigneur me dit de te dire tu n'abandonneras pas tu n'abandonneras pas. Parce que lui, c'est qu'il est en train de faire pour toi. C'est qu'il va te montrer dans ce onzième mois. Ah, ça sera glorieux. Ne regarde pas au mois qui tient à sa fin. Regarde à sa gloire. Ne regarde pas au mois qui tient à sa fin. Regarde à sa grandeur. Ne regarde pas au mois qui tient à, à l'année qui tient à sa fin. Regarde à sa toute puissance. Regarde pas à l'année qui tient à sa fin. Regarde à sa souveraineté. Regarde à sa souveraineté. Ce Dieu qui est capable de tout. Celui-là qui est capable de transformer le nom en lui. Ce Dieu-là. Regarde à lui, sois focus sur lui. Sois focus sur lui. Reste dans la prière, reste dans la méditation et passe ton temps à le louer, à l'adorer. Pas anticipation, pas anticipation. Loue-le. Dis-lui merci à l'avance. Dis-lui merci. Moi, je le fais. Je dis merci à l'avance à mon Dieu. Ce n'est pas encore arrivé, mais Yahweh, je sais que c'est là. Donc, je t'ai déjà donné le crédit. Je t'ai déjà mis dans ta main et je sais que tu vas le faire. Qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Depuis janvier, quel est le sujet pour lequel tu pleures Maman Georgette, c'est quoi si Tu pleures pourquoi quoi Latte, quel est le sujet pour lequel tu pleures depuis Marina, qu'est-ce qui fait que depuis là tu es assise et puis tu es en train de réfléchir rien Angélique, quel est le sujet qui fait que tu prends des temps dans la présence de Dieu Que tu es toujours disponible Qu'est-ce qui fait que tu es toujours disponible pour lui Asaka, qu'est-ce qu que tu demandes à l'éternel quel est l'aspect de ta vie que tu demandes à l'éternel de visiter Quel est cet aspect de ta vie Aujourd'hui, l'éternel te demande de rester focus, parce que tu as la réponse. Il va te parler. Il va te parler. Moi, il m'a parlé. Mais je veux que tu expérimentes ce Dieu de gloire. Je veux que tu expérimentes sa grandeur. Il m'a dit qu'il est capable de tout. Il m'a dit qu'il est le Dieu qui est capable. Il m'a dit que lui, là, si je me confie à lui, il va le faire. Il va le faire. Parce que tu pas à un Dieu qui change, oh. Seigneur. Moi je te connais, je te fais confiance. Je te connais, je sais ce que tu es capable de faire. Tu m'as parlé et tu m'as dit de façon audible. Et je veux que quelqu'un puisse expérimenter ça aussi. Ma confiance c'est toi. rien impossible. Si ça ne jamais, jamais exister, oh. Parce que tu pas pas à... Un qui change Je prie que dans ce 11e fée, mois, l'éternel entend tes cris. Il entend tes cris. Et parce qu'il entend tes cris, il t'envoie. Il t'envoie la fille des pharaons, cette personne qui va te voir dans ta détresse, cette personne qui va voir que es, c'est difficile pour toi de porter le secours, de porter la chose, et qui va t'aider à porter ce fardeau. Je veux que dans ce 11e mois, tu viennes déposer tes difficultés au pied de Christ, de la même manière qu'elle a déposé au Nil, que toi tu viennes déposer au pied de Christ. Parce que le Nil, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est au pied de Christ, que tu ne joues pas. Il n'échoue pas. Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est difficile C'est le mariage, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile C'est le travail, ce n'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile C'est la santé. Oh, il est le meilleur docteur. Qu'est-ce qui est difficile C'est les finances. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui est difficile ah, hein, on a de demander à Sarah et à Abraham. Je dis, là où les gens pensaient que ce n'était plus possible, il a dit que c'est possible. Demande à Batime, demande à Batime, demande à Batime, demande, demande à ce paralytique. Il a attendu 38 ans, il n'espérait plus. Mais je dis que dans sa persévérance, son Dieu a fait quelque chose. C'est toi, rien ne t'aime, ça ne peut jamais exister. Oh. Je dis, il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Donc, ne, ne, commence à sauter. Ce mois ne finira pas. Mais mieux, l'année ne finira pas. Que tu rentreras dans ta destinée. Je sais que d'ici là, tu viendras témoigner de la puissance de ce Dieu. Et tu diras que j'avais désespéré. J'avais abandonné. Je n'y croyais plus. Mais au 11e mois, l'éternel m'a parlé comme il a parlé à Zacharie. Je vais te souhaiter bonne soirée. Je vais te souhaiter bonne soirée, bonne nuit. Parce que demain, moi aussi, je dois me lever tôt pour continuer ma mission. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ce que je veux te dire, c'est qu'en cette fin d'année, sois focus sur la parole de Dieu. Sois focus, sois attentif. Prends des moments d'isolement, prends des moments de méditation. Mets-toi très loin de tout le bruit. Souvent